Salut salut à vous tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous allons parler de Boruto L'invocation de Sarada, Mitsuki et Boruto, Kishoka, Naruto, Sasuke, Sakura Cette vidéo sera divisée en deux En premier temps nous allons parler de l'invocation Et enfin en deuxième temps nous allons énoncer la théorie Alors let's go La technique d'invocation est un injustice spatio temporel Permettant à l'utilisateur de faire venir instantanément à lui des animaux ou des personnes au prix d'un peu de sang et en insufflant du chakra. Pour pouvoir utiliser des invocations animales, le futur invocateur doit d'abord signer un contrat avec une espèce donnée. Le contrat se présente sous la forme d'un rouleau de parchemin sur lequel la personne doit écrire son nom avec son propre sang et déposer ses empreintes. Une fois paraphé, il reste validé même après la mort du signataire et aussi longtemps que le contrat lui-même demeure intact. Après cela, l'utilisateur n'a plus qu'à déposer une petite quantité de sang sur la main avec laquelle il a signé le contrat, malaxer son chagrin en effectuant la combinaison de signes adéquats, et enfin apposer sa main là où il souhaite invoquer la créature. Un glyphe se forme alors, sur la surface visée et l'animal apparaît dans un nuage de fumée, la quantité de chakras utilisée durant la technique détermine la puissance et la performance de l'invocation. A noter que n'importe qui peut invoquer un animal avec lequel un contrat a été signé du moment qu'il dispose du sang d'un signataire du contrat, du saut de la créature en question. Ainsi, d'une source de chakras suffisante pour être acceptée par l'invocation. De plus, une créature est capable d'identifier la personne qui essaie de l'invoquer à partir du chakra utilisé. L'invocation finale de Boruto, Sarada et Misuki. Boruto étant capable d'invoquer un serpent Misuki, on ne l'a pas vu encore à l'œuvre, mais il le fera dans les moments adéquats. Et Sarada, qui ne connaît pas encore l'invocation, du moins, pas que cela nous laisse penser que l'invocation de Mitsuki sera un serpent blanc et celui de Sarada sera un autre serpent qui ressemblera à celle de Sasuke. Sarada et Boruto auront un avantage par rapport à Mitsuki. Puisque Boruto est capable d'invoquer un serpent, il pourrait aussi apprendre à invoquer un grenier. Et Sarada pareil avec l'invocation de son père et de sa mère. Je pense plus que l'héritage laissé par Naruto ne serait pas repris par Boruto. Mais bel et bien... Par Imawari. Et oui, Imawari a un très grand potentiel, d'ailleurs confirmé par Daimon lors du chapitre 77 de Boruto. Je ferai une petite vidéo concernant Imawari. L'invocation est une âme dévastatrice, mais face aux Tsutsugi qui sont l'antagoniste du manga en question, je pense qu'ils ne feront pas l'enfer. En résumé, l'invocation ne sera pas si importante dans Boruto que dans Naruto. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Surtout, n'oublions pas, vive les mangas!